Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure qui commence en étant un maçon, nous sommes dans un village en feu et on se retrouve dans des donjons, what the fuck, je ne comprends pas mais nous allons très vite comprendre puisqu'aujourd'hui on enchaîne sur le donjon numéro 2 et évidemment je, je m'en serais bien douté, j'ai eu des problèmes de copyright, merci beaucoup pour la musique du dernier épisode évidemment c'était cool, on va commencer le donjon numéro 2 avec euh, une nouvelle Iron Dagger. Ok, qui fait moins de dégâts mais qui a, qui inflige euh, du sang, euh, des blessures aux, aux ennemis. Ok. Eh bah je vais garder mon, je vais garder mon épée habituelle parce que euh, je, ça ne me hype pas du tout. Donc on va continuer les amis. J'espère que euh, que vous avez apprécié euh, le premier épisode finalement. What? Non, mais what the fuck? Mais on peut pas commencer comme ça enfin. S ça peut pas commencer comme ça messieurs dames. Tu viens ou tu viens pas Complètement con, ou Bah écoute, attends, c'est simple, on se regarde droit dans les yeux Ok, hop, ça dégage Ok, paf, ça dégage Ok, paf, ça dégage oh, on peut faire ça jusqu'à ce que tu meurs hein. Voilà, ça c'est fait euh, Qu'est-ce qu'on a là Bah, il fait bien il fait bien sombre euh, Oh non, c'est atroce Alors, on va continuer, on va suivre le chemin, hein, tout simplement euh, Et il y en a d'autres sur le chemin, ça fait plaisir euh, Ok, donc là, on est dans des... Euh... Dans des mineshafts hein, comme on peut euh, appeler ça euh, euh, Bonjour Ah au revoir Alors attendez parce que euh, c'est pas sympa Non mais frère aussi euh, C'est quoi ça ce sniper Arrête Regarde bam moi aussi je sais faire Et moi je sais faire en deux coups Ah merde peut-être pas du coup Paf Eh moi je joue à call of, mec hein. Tu peux pas euh, Tu peux pas test un joueur call of. hein j'ai tous mes snipers en or hein, d'ailleurs, fusil tactique je veux dire Ok, attends, attends On peut, on peut, on peut Non, on peut discuter calmement Calmement, on y va sans Pression, et je mange à Arrête Allez, encore un coup Tu veux bien Ah, encore un Voilà, merci beaucoup, non parce que ça a commencé à faire Beaucoup quand même hein. Je veux bien qu'on rigole un peu Hein Non mais parce qu'on est là pour rire aussi, on est surtout là pour le divertissement S'amuser, tu vois, c'est le principe Mais il faut pas non plus pousser mémé dans les orties non je répète T'as cru que j'allais tomber dans le panneau Idiot va Hop Toi tu l'as pas vu venir <rire> Eh ouais les gars moi j'avais tout pré-shot Je l'ai vu moi le piège arriver Je l'ai vu moi le piège arriver Attends il y a un squelette là-haut J'ai envie d'y aller parce que je cherche la merde alors que je suis pas du tout obligé Oh ok je rigole Je rigole je rigole je rigole Allez moi je continue ma route Chacun sa route, chacun son chemin. On m'a toujours appris de fuir hein, si on ne peut pas affronter. Hein. Donc... Euh... Donc euh, j'entends un cochon là. Bonjour. Oh Allez, chez bande de nuls. Restez en bas là. Restez en bas, attends. Je reprends mon épée comme ça, je peux les matraquer, regarde. Je sais pas si les coups critiques fonctionnent, euh, mais je pense. Voilà, chais. Ça dit quoi la bande de cochons La bande de cochons Alors we have had to close our main door Because of the C'est vachement pratique sur la, la, la barrière Sur le, le panneau Si tu es un villageois ou un trader Tu es le bienvenu, merci beaucoup Merci beaucoup uh -huh. Ok euh, Je pense pas que que les monstres ne peuvent pas lire. Ah oui, donc c'est un indice pour nous. Putain, faut que je lise. Nous avons fermé notre porte principale euh, à cause de l'undead. Vous avez compris que undead, c'est justement le problème qu'il y a actuellement. Hein. Globalement, c'est. Euh, voilà. Donc je, je sais pas comment traduire euh, vraiment, mais en gros, c'est euh, le, le phénomène de mort. Hein. <rire> c'est dur qu'il y a plein de morts vivants, quoi. Euh, donc il y a une entrée secondaire pour les. Euh, pour les clients et il faut appuyer sur le bouton à droite qui est là. Voilà, d'accord. Ok, une zone safe. Welcome, this is storage. Don't mind the mess. Ça veut dire ne, ne pas partager le message. Non, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est qu'ici on est safe et ça fait plaisir. Euh, seulement, euh, seulement pour la jackbox Ok, bon, on va pas écouter de musique. Euh, welcome to the shop price and item Or in the small chest below Ah il y a encore un coffre en bas d'accord Non pas du tout j'ai pas compris On a un lit on peut dormir bah écoutez on va dormir Voilà ça c'est fait euh, Ok je comprends rien du tout Enfin si on est dans un petit magasin euh, Mais j'ai pas compris où sont les prix et en soi je m'en fiche un peu euh, Puisque Ah bah voilà et eh bah ben, voilà On peut acheter des choses Regardez 5 d'attaque 6 5 d'attaque pour la même vitesse Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup je ne sais pas Par contre Les flèches je dis oui L'arbalète j'ai quick charge Donc ça c'est vraiment pas mal Et les bottes en euh, diamant Alors ce qu'on va faire On va acheter dans un premier temps l'arbalète là Parce que l'arbalète là elle va nous faire du bien D'accord elle va recharger beaucoup plus vite J'ai 13 flèches on va attendre un petit peu Il me reste 44 coins Avec 44 coins Je peux acheter une épée je peux acheter une épée um, et j'aurai assez pour les flèches. Donc on va acheter l'épée. Ok, hop, j'ai encore largement assez pour pour les bottes et pour les flèches. Je vais en prendre. Allez, tac, tac, tac, tac, tac. Ok, bon, allez. Je pense que c'est pas mal. J'aimerais quand même garder quelques coins sur moi. Sait-on jamais. Ça peut largement servir. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ok. Eh ben on est pas mal. Oh, du charbon. Eh je prends. J'ai bien fait de, de, de vérifier parce que ça peut servir. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ça c'est pas mal. Heureusement que j'aime bien un petit peu euh, surveiller, enfin euh, explorer, enfin voilà vérifier. Il y a un bouton là où je suis. Normalement il y, y a un bouton qui. Mais je suis débile. Je suis débile. Attendez parce que le bouton en fait il est il est juste là bouffon. J'arrive pas à appuyer dessus. Ah oui. Ça va être terrible. Ça va être terrible Pourquoi je peux pas appuyer dessus Ok <rire> Ok bah ça c'est pas mal On a eu notre petit checkpoint avec des nouveautés Regardez il y a encore un, un piège à la TNT là-bas Excellent Excellent Et il arrive hein. il arrive. En fait il faudrait que tout le monde arrive Comme ça il explose sur les gens Ah Mais fallait me prévenir que ça que allait ça se passer euh, ainsi alors là j'avoue on a eu de la chance hein. <rire> J'avais pas vu ça comme ça Allez une petite flèche Voilà ça fait toujours du bien Allez essaye de me tirer dessus pour voir Est-ce que tu es Sky Rose Tu n'as pas l'air d'être Sky Rose Hop moi par contre Tu sais pas qui je suis Bah alors On campe On fait le On fait le campeur Eh Alors On a perdu son bouclier Merde Merde Voilà Hop on récupère les coins hein, toujours Maintenant je sais à quoi ça sert les coins Monsieur bonjour Euh comment ça va Bon je continue avec mon gros truc parce que je sais qu'il fait large du dégât Alors je pourrais essayer avec mon épée Attendez j'essaie mon épée maintenant Ok ok Ok c'est pas mal Parce que lui il fait 9 damage Et lui 6-5. Sauf que lui il est quand même plus rapide Donc ça vaut je sais pas je pense que les deux se, se valent en fait Donc je pense que Ouais que c'est pas mal on a fait un bon investissement je suis assez content on va continuer, on va pas prêter attention à tous les méchants qui sont un petit peu partout euh, On va surtout s'occuper euh, de l'essentiel Alors là ça va péter hein. Ok ça touchote Ça touchote, ça va péter Ok ça c'est pas mal Ok c'est dès que tu les tapes en fait que ça pète D'accord c'est bon à savoir Donc là normalement tu fais 1, 2, 1, 2 Ok ça devrait, euh, ça devrait vraiment aller On va boire maintenant au bout de combien de temps ça respawn pas... En fait je, je sais plus mais je sais que ça, ça respawn vraiment très, très vite Et ça c'est cool On a du parcours, pas mal ça passe J'aurais eu le seum, je vais pas vous mentir euh, Donc là lui regardez bien Non mais frère Aussi respecte moi Voilà Comme ça on se sauve un petit peu Voilà lui il est mort Ça c'est pas mal, on récupère Voilà, On prépare la flèche, il y en a un autre là Voilà euh bah c'est pas facile facile hein Attendez il y a un chemin en bas hmm. On va peut-être éviter d'y aller On va plutôt continuer par ici si vous voyez ce que je veux dire Les cochons Oh non Bon heureusement on peut les one shot eux Comment ça bien faire hein. Ils sont où les cochons Là il y en a deux Donc là normalement si tout se passe bien Je les démonte 1 2 3, 4, 5, 6, 7, pas mal, c'est pas mal en vrai, et ils ont looté de l'émeraude, c'est pas mal du tout, par contre là, là j'ai peur, là j'ai peur, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, je sais pas par quel moyen il s'est bloqué, je vais pas vous mentir, je suis content, je suis content qu'il se soit bloqué, j'ai eu très très peur, allez on continue, on a... Oh là là. Oh là là. Oh, ça me plaît pas tout ça. Tu sais, ça me fait penser au map CTM. Et ça, c'est cool. Mais euh, tout seul, ça fait peur quand même. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de blaze. Oh, purée de pommes de terre. Bam, dans la tête direct. Headshot. Attends, ça continue de me tirer dessus. Chacun son tour. Ah bah, il était là. Très bien. Euh, ok Ok, ok, aïe! Non, mais. J'entends des squelettes, je sais pas où ils sont, frère, c'est. Euh... Ah! Ok. Je sais même pas où je dois aller, c'est tellement gigantesque. Oh, c'est tellement gigantesque, mon pote! Je sais plus où donner de la tête, parce que là, il y a un chemin là en bas, je suis pas fou! Mais comment je fais pour y aller? Par là? Mais non, ça sert à rien que j'y aille, regarde, il y a plein de méchants pour rien en plus. Non, non, attendez, moi je vais continuer ma route, hein. Je vais continuer ma route et c'est par là-bas que ma route continue, messieurs-dames. Et ouais, il y en a dans la caboche. Alors, je vais boire tout de suite comme ça. Ça aura le temps de... Tu vois Soyons malins. Soyons malins. Alors, on a des cages. Donc, une sorte de prison, des escaliers qui mènent absolument à nulle part. En tout cas, je n'ai point l'impression. Très bien. Eh bien, continuons. Très bien. Et voilà, on vient de récupérer notre flacon d'avoine. Oh là Alors, le squelette... Bam Aïe Bon en fait ils ont tous des arcs De hein, toute façon euh, à partir du moment où on est à, à longue distance Donc euh, ça c'est assez terrible Donc la technique c'est soit les shoots de loin Et j'ai l'impression que ça one shot vraiment dans la tête Et ça c'est pas une blague et ça fait plaisir Ou soit c'est de tous les confronter le plus proche possible Ah je l'ai pas one shot là Attendez Attendez je peux vous expliquer Attendez Attendez je peux je peux tout vous expliquer Voilà merci à vous en tout cas Pour votre coopération Nous avons un minecart alors je peux Rentrer dedans est-ce que c'est une bonne idée Je suis débile donc je vais le faire Ouais j'ai pas le son C'est normal Pourquoi il n'y a pas de son de minecart Je ne sais pas est-ce que je vais mourir <rire> Ils m'ont mis la musique Non mais Ça ça sent la... Ça sent la connerie à, à, à, à pleine nez, ça. Non Ça, c'est moi qui mets cette musique dans, au montage normalement. Ça sent la couille. Ok, bah écoutez, j'aime beaucoup cette phase. Salut les losers Ah, ouais, c'est drôle. S'il arrive va faire matcher la musique au moment où ça devient épique, je sens que ça peut être très très drôle. Mais que je vais me chier dessus. Salut loser. La, la, la. Mais là en fait, euh, on est sur Planet Coaster en fait là. Woo! Loser! Oh, j'adore. Euh, ça j'aime un petit peu moins. Oh là là! Oh, bien joué la feinte! J'ai eu peur là, j'avoue. Ok? Oh C'est très sympa. Si on pouvait faire ça, genre jusqu'à la fin de l'épisode. Aïe! Ce serait sympa. Ok. <rire> J'adore. si Attention, ça commence à devenir euh, épique. La, la, la musique commence à monter. Est-ce que ça veut dire. Il va se passer quelque chose de fou je, je... Ah, ah oui non ok ah c'est fini oh non oh non arrête je sais pas qui me tire dessus attends Ça me fait flipper! Niveau timing, c'était pas mal ça. Ok. Euh, bah, je suis un peu triste parce que je pensais que ça allait être ultra simple après, et en fait, euh, que nenni. Oh my fucking gosh suis... Ah Ok, j'ai... Ok, donc là, c'est... C'est euh, tout bonnement la panique. Hein. C'est... Voilà, je veux... Tout, tout bonnement la panique. Alors, je peux prendre l'échelle là, visiblement Bien sûr que non. Je sais pas à quel moment je me suis dit que ça passerait. Euh, bah voilà, bah du coup, je suis tout en bas. Euh, la vie n'est pas si mauvaise en bas. Je peux même encore boire. Et ça, c'est pas mal. Donc, euh, je sais pas ce que je fais tout en bas, mais je... Tout simplement, je vais... Euh... <rire> <rire> je vais aller me faire foutre, je vais aller vers la lumière. Et euh, peut-être que je, En faisant ça, j'ai probablement évité des... des... Ah, arrête J'ai rien évité du tout. Je me fais courser de ouf, là. Je sais pas si vous voyez en bas. Mais euh, bonsoir. Comment je vais faire... En fait, je peux pas monter. Comment je fais pour monter Euh... <rire> oh Attendez. Non mais là, je... on est parti sur une survie Minecraft, là, ou checkpoint Non, c'est que je peux aller là, en fait ça a été pensé pour que j'aille là alors attendez Attendez je vais je vais monter la cascade d'eau Je sens que En fait je fais je fais vraiment différemment De ce qu'il faudrait faire, oh non c'est un cul-de-sac Bon désolé on voit pas grand chose pour le coup je vais revenir à la lumière très vite mais Souvenez-vous dans le premier épisode j'ai pris un raccourci euh, Par chance Et Là ça se trouve je me suis dit bah Ça se trouve je, je prenais aussi un chemin secret euh, Qui me permettrait d'éviter euh, Le conflit mais en fait que nenni Alors je peux venir ici voilà ce sera pas mal Ok Je peux traverser ce pont Là-bas je vois des torches En fait je, je sais même plus d'où je... Non je viens de là-bas moi hein. Non je viens de là, je sais plus d'où je viens Donc je sais pas où je dois aller Ouais je dois aller là-bas Qu'est-ce que j'ai fait Où je vais Ok, bah écoutez on va essayer de Trouver un moyen de, de s'en sortir Qu'est-ce que c'est censé représenter ça par contre je ne sais pas. Ok. J'adore. J'ai adoré cette, cette scène, en tout cas. J'ai l'impression que je ne suis pas censé être là, hein, pour le coup. Euh, ouais, tout bonnement. Euh, J'ai l'impression que je ne suis pas censé être là. Ça n'a pas été pensé, en tout cas, hein, pour que je sois là. Je, je pense. Je pense. Mais je pense aussi que... Bah, je pense aussi que euh, que tout bêtement, si j'étais pas débile, il suffisait juste de revenir là. Voilà. Alors, il y a un mec explosif qui m'attend quelque part. Hein. Et puis surtout, vous avez vu les mobs euh, qui sont pas très gentils qui, qui veulent ma peau. Bah, finalement, là, on revient, euh, on revient au début. Je suis censé monter comment là sans déconner Est-ce que c'est même possible finalement de remonter Telle est, la... telle est la question tel est l'enjeu et j'ai pas l'impression que je puisse remonter j'ai pas l'impression que ça a été étudié pour après faut vraiment être un, un sacré château pour tomber et ne pas mourir ça va péter <rire> j'avais dit je l'avais dit bon au moins lui au moins il est éliminé euh, est-ce que du coup peut-être ah mais voilà tout simplement regardez euh, tout simplement de rien du tout Oh là j'entends les cochons juste au dessus Attendez je vais continuer de Ah arrête, arrête Arrête arrête Arrête c'est un jeu d'horreur C'est un jeu d'horreur Arrête Arrête gang bang gang On se fait gang bang Ok c'est bon tout va bien Alors ils ont pu descendre Est-ce que moi du coup je peux monter Eh ben voilà l'échelle Il y avait une échelle qui était cachée les coquins Il Suffisait juste de la trouver Rien de bien méchant bah ben oui, et puis là on continue notre route Et on a évité quelques emmerdes d'ailleurs Parce que derrière nous on a quand même quelques emmerdes Alors, ok Et là j'imagine qu'on va arriver au donjon numéro 3 Je pense Ça me paraît plutôt cohérent oh, Pas du tout, nous affrontons un boss Le Pinglin Chieftain Ok monsieur Bonjour Au revoir Bonjour Au revoir, arrête Alors il a pas l'air d'aller très très vite et ça c'est cool Alors attends Un coup, deux coups, trois coups Quatre coups, cinq Ok on voit sa vie en haut j'avais zappé le détail Donc ça c'est pas mal Il a l'air un petit peu nul hein Enfin en fait c'est moi je suis fort Ouais je pense qu'on peut le dire J'ai fais aucun dégât. là J'lui fais aucun dégâts, là, hein. fais aucun dégâts. Oh Wesh Alors ça j'étais pas prêt Alors on va on va anticiper Tout problème Ah. Ok Je l'ai bien affaibli Je l'ai bien affaibli Il faut vraiment tourner hein, pour le coup Faut vraiment tourner Ok la hache c'est parfait Enfin la hache c'est un marteau hein. Le gros marteau c'est juste l'arme parfaite Regardez la, les dégâts que je lui fais Attendez. Ok Oh là il est vénère hein. Oh je l'ai mis vénère hein. mmh, Tu me fais tourner la tête euh... Mon manège à moi, c'est toi Je suis toujours à la fête J'ai trouvé une clé. Clé tout, la porte en fer. Eh ben, rien de plus simple. Je vais à la porte en fer et je l'enfonce dans la porte pour l'ouvrir. Et on a réussi le boss. Eh ben, c'est moi le boss, finalement, je pense qu'on peut le dire. Alors là, ça m'a l'air tout de suite plus safe. Il y a des torches de partout, il y a des stalactiques. Oh Que se passe-t-il Des stalactiques ou des stalagmites. Je ne sais plus. Ce n'est pas fini, oh là là le donjon numéro 3 Et eh bien nous allons nous en arrêter là pour cet épisode Ah ça va peut-être faire 3 ou 4 épisodes Finalement plutôt que, que ce que je pensais. Ah bien, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié Si c'est le cas Et eh bien n'oubliez pas le pouce bleu Et euh, moi euh, comme d'habitude je vous retrouve Pour de prochaines euh, vidéos Voilà, Demain pour euh, la suite de notre aventure euh, exceptionnelle Sur cette map euh, qui j'espère vous fait kiffer Allez n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite C'était Mkolo, ciao tout le monde